Bonjour, mes les élèves de C01 et les autres élèves aussi qui participent avec nous à distance. Alors, aujourd'hui, on va voir, comme j'ai le passé composé des verbes en ER. Bienvenue sur votre chaîne AGOMIC TV Alors quand je disons euh, le passé composé des verbes en ⁇ et ⁇ ça veut dire premier groupe ⁇ j'observe et je découvre, voilà, mes chers élèves, observez bien, on va comprendre euh, facilement ce cours très intéressant pour la plupart des élèves primaires, surtout 0. Alors il y a un texte divisé en phrases, regardez ce que vous voulez ici, euh, ce sont des phrases qui sont attachées. Hier, un violent incendie a dévasté une partie du parc national d'Ifran. Les pompiers ont lutté toute la nuit pour éteindre le feu. Les flammes ont dévoré des centaines de cèdres sans C'est probablement, probablement, probablement la cigarette d'un randonneur qui a provoqué ce désastre. Je répète encore une fois. Hier, un violent incendie a dévasté une partie du parc national des franes. Les pompiers ont lutté toute la nuit pour éteindre le feu. Les flammes ont dévoré des centaines de cèdres centenaires. C'est probablement, probablement la cigarette d'un randonneur qui a provoqué ce désastre. Alors, l'infinitif du verbe. encore. Alors, à déverser, en lutter, en dévorer, à provoquer. Alors, l'infinitif de à déverser, c'est déverser, lutter, dévorer et provoquer. Tout simplement. Alors, tous ces verbes appartiennent au premier groupe dévaster, lutter, dévorer et provoquer. Par quelle lettres se termine la de du verbe Avec E, accent. Dévaster avec l'accent, lutter avec l'accent, divurer avec l'accent et provoquer avec l'accent. Euh, Rappelle-toi, avec combien de mots le verbe conjugué au passé composé s'écrit. Parce qu'on a dit j'ai vu euh, la conjugaison du passé composé du verbe de avoir et J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont eu. Alors... Combien de mots le verbe conjugué au passé composé Deux. Le premier mot s'appelle l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire. Ça dépend. Euh, mais fréquemment, fréquemment, on utilise l'auxiliaire avoir. Euh, quel est l'auxiliaire utilisé dans les phrases et dessus C'est l'auxiliaire avoir. À quel temps est-il conjugué Bien sûr, euh, au présent. Alors, l'auxiliaire avoir au présent ou être au présent plus le participe passé, donc bien sûr, le passé composé. Le deuxième mot s'appelle le participe passé. Par quel être se termine-t-il On l'a déjà vu, c'est avec E accent. Maintenant, des exercices. Ce le verbe conjugué au passé composé écrit sans infinitif. On a ici euh, des phrases. Les jardiniers ont creusé des trous. Nous avons planté des arbres. Je vais agrandir assez pour. Euh, vous pouvez voir facilement voilà soulignez les verbes conjugaux pas se composer écrit sans infinitif. voilà les jardiniers ont creusé des trous nous avons planté des arbres vous avez apporté de l'eau le soleil a brillé les arbres ont poussé rapidement oui bon. donc euh, le verbe conjugué ici c'est on creusé euh, le, le verbe se place toujours au, au milieu de la phrase on creusé en avant planté avait apporté avait en poussé celui des verbes conjugaux passera en poser vous allez finir tout simplement en creuser, avant planter, apporté, apporté, abrier, en pousser. Écrire son infinitif. L'infinitif de creuser, planter, apporter, briller, et pousser, toujours avec er. à la fin. Creuser, planter, apporter, briller et pousser. Tous ces verbes avec er à la fin. Les jardins ont creusé des trous, nous avons planté des arbres, vous avez apporté de l'eau, le soleil a brillé, les arbres ont poussé rapidement. Alors, on a creusé, on a planté, on a apporté, on a brillé, on a poussé. Ce tu sais ver se termine avec ER à la fin. Alors, ici, deuxième exercice. Je place l'auxiliaire qui convient dans les phrases. Suis avant A et A. Et n'oublie pas que ce sont des auxiliaires à voir et à Les auxiliaires à c'est A avec A-S. A, avant A. A et A. Et les autres, c'est l'auxiliaire. Suis, et, et, et. Alors, nous taillons le rosier, tu tombais de l'arbre, il arrosait les fleurs, tu récoltais les amandes, je arrivais dans la forêt, il entrait dans le parc. On dit, nous avons taillé le rosier. On dit, il arrosait les fleurs. On dit, tu y as récolté les amandes. On dit, elle a entré dans le parc. Elle, pardon. Elle est rentrée dans le parc. C'est l'auxilia être. Alors, nous avons taillé le rosier. Nous avons. C'est avec l'auxilia avoir. Nous avons taillé le rosier. Alors, c'est le verbe tailler ici. C'est conjugué avec l'auxilia avoir. Nous avons taillé le rosier. Maintenant, on fait tout simplement la correction des exercices. Il a arrosé les fleurs. Puis a récolté les amandes. Pour les autres, on dit. Tu es tombé de là. Euh, je suis arrivé dans la forêt et il est entré dans le parc. On passe à autre chose. Troisième exercice. Voilà. Complète chaque phrase avec le participe passé du verbe indiqué entre parenthèses. Brûler. Les verbes entre parenthèses, c'est brûler, souffler, arroser, regarder, appeler, soigner. Alors la plupart ici, tous ces verbes ici se conjuguent avec l'auxiliaire. avoir. Oh, wow. regardons. Les arbres ont, le vent a, vous avez, j'ai, tué, un enfant. Et qu'est-ce qu'on doit mettre à la fin de chaque verbe qui, qui est le participe passé C'est avec e euh, accent. Les arbres ont brûlé avec e euh, accent, la Le vent a soufflé, c'est la même chose. Vous avez arrosé avec e euh, accent, c'est la même chose. Il regardé, tu as appelé avec e euh, accent. Et nous avons soigné avec l'accent. C'est vraiment simple. Les arbres ont brûlé. Le vent a soufflé. Vous avez arrosé les flammes. J'ai regardé l'incendie. Tu as appelé les secours. Nous avons soigné les blessés. Alors ici, on les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. On dit nous ramassons. Recopie les phrases en conjuguant le verbes au passé composé. On dit nous ramassons des... Pommes de pain. Alors, le verbe aussi, c'est ramasser. Normalement, où est l'auxiliaire avoir ou le participe passé se passe, Il n'existe pas. Alors, ce verbe n'est pas au passé composé. n'est pas conjugué au passé composé. Elle arrache la même chose. Elle arrache les mauvais verbes. Elle raconte, là, l'argent. J'admire. Vous observez. Tu grimpes. Alors, normalement, on doit conjuguer tous ces verbes au passé composé. Parce que, il dit recopier les phrases, on conjugue le verbe au passé Alors, allons dit, nous avons ramassé des pommes de pain. Elle a arraché les mauvaises herbes. Ils ont récolté la lavande. J'ai admiré les coquelicots. Vous avez observé la nature. Tu as grimpé sur la branche. Nous avons ramassé avec l'accent. Elle a arraché avec l'accent. Ils ont récolté avec l'accent. J'ai admiré avec l'accent. Vous avez observé avec à la fin des verbes. Je ne sais pas si c'est observer. Et tu as grimpé sur la branche vraiment simple. alors n'oublie pas de faire tous ces exercices à la fois qu'est ce qu'on a ici on a déjà étudié le passé composé des verbes en et cest veut dire premier groupe alors la prochaine fois on va voir d'autres leçons de conjugaison et la vidéo prochaine sera donc pour les activités de ce cours. le passé composé des verbes en et Bienvenue sur votre chaîne Je Communique TV, mes chers élèves. Au revoir.